Neville Godard, 1956 Temps de semis et récolte Comme on vous l'a dit, le sujet de ce matin est le temps des semences et de la récolte. Bien qu'il porte le même titre que mon dernier livre, il ne se trouve pas dans ce livre, car ce livre est une tentative d'interpréter certains des passages les plus difficiles de la Bible. Je vous ai donné dans les neuf chapitres une vision mystique, et aussi une certaine approche de la façon dont vous pouvez vous-même aborder l'interprétation de la Bible, car, comme vous le savez, ce n'est pas un livre d'histoire. Et donc, quand j'ai pris conscience de significations plus profondes dans les passages que celles qui leur sont normalement attribuées, j'ai commencé à les voir ou à les appréhender mystiquement, et donc je vous ai donné une interprétation mystique de beaucoup de passages les plus sombres. Par exemple, quand Salomon s'est fait un char du bois du Liban, il s'est fait lui-même, personne ne l'a fait pour lui. C'est ce que vous devez faire, c'est ce que je dois faire, c'est ce que tout le monde doit faire, et dans ce chapitre, je vous ai montré que le bois n'est pas du bois comme vous le savez. Cela signifie que le bois du Liban est l'esprit incorruptible. Mais vous le faites pour vous-même, et nous vous avons montré les côtés, de quoi ils étaient faits et ce que sont vraiment les significations. Ensuite, nous avons pris ce passage très étrange, l'instruction aux disciples d'enlever leurs chaussures ou de ne pas fournir de chaussures quand ils voyagent, et nous vous avons montré que le mot, chaussure, n'est pas seulement la chose que je porte à mon pied, c'est le symbole de l'esprit de, laisse-moi le faire pour toi. Car la chaussure prend sur elle non seulement la saleté et la boue qui tomberaient normalement sur le pied du porteur, mais elle protège le porteur de tout contact avec le monde extérieur, et donc quiconque offre de faire pour nous ce que nous devrions faire, et pourrait faire beaucoup mieux nous-mêmes, s'offre comme notre chaussure, et si je veux m'éveiller spirituellement, je dois le faire pour moi-même. Je dois prendre mon propre esprit et le contrôler, prendre ma merveilleuse imagination et le contrôler réellement et le mettre à des fins nobles et ne pas avoir un intermédiaire entre moi et Dieu. Car le Dieu de ce monde est un Dieu intérieur. Il est cette force inévitable qui exprime dans les faits extérieurs les tendances latentes de l'âme, et donc, si je découvrais ce Dieu, je ne peux pas vous faire faire mon travail pour moi. Je ne peux pas vous laisser manger ma nourriture spirituelle et m'attendre à grandir spirituellement. C'est donc vraiment la tentative des neuf chapitres du livre, Seed Time and Harvest. Mais le sujet de ce matin, je veux l'aborder différemment. Cette déclaration est tirée du livre de la Genèse, le chapitre 8 de la Genèse, c'est une promesse faite à l'homme que, tant que la terre reste, le temps des semences et la moisson, chaud et froid, été et hiver, jour et nuit ne cesseront pas, on nous dit que l'homme a été placé dans un jardin, le jardin était achevé, chaque arbre portait des fruits, tout dans le monde était fini, et il a été placé dans le jardin pour l'habiller et le garder. Il ne le plante pas, il ne fait rien d'autre que de l'habiller et de le garder. Il n'est pas appelé à faire des arbres ou à faire pousser de nouveaux arbres, tout est fini. Comme on nous le dit dans Jean, je t'ai envoyé pour récolter ce sur quoi tu n'as donné aucun travail, car la création est terminée. Chaque drame humain concevable, chaque petite intrigue, chaque petit plan dans le drame de la vie est déjà élaboré, comme de simples possibilités tant que nous n'y sommes pas, mais elles sont extrêmement réelles lorsque nous y sommes. Ainsi, l'homme peut entrer en contact avec cet état particulier de son choix, car mon imagination peut me mettre en contact intérieurement avec l'état désiré donc moi et en lui. Si j'y suis, je le réaliserai dans mon monde. Les états dans lesquels nous nous trouvons sont le temps de semence. La récolte est simplement la rencontre d'événements et de circonstances de la vie. Mais la mémoire de l'homme est si courte qu'il oublie le temps de la semence, mais toutes les fins sont fidèles aux origines, donc si l'origine, disons, est malheur, la fin sera malheur. Mais quand vous récoltez le malheur, vous vous demandez, pourquoi cela m'arriverait-il Quand ai-je mis en mouvement une chose comme celle-ci N'ai-je pas donné aux pauvres N'ai-je pas assisté au service N'ai-je pas prié tous les jours et pourquoi ces choses devraient-elles arriver Mais vous voyez que mon Dieu n'oublie jamais parce qu'il donne toujours la fin en harmonie avec l'origine, et vous et moi sommes des sélectionneurs, nous ne faisons pas, nous ne sommes pas des créateurs, la création est finie, tout le vaste monde de la création, comme nous le dit l'ecclésiaste, je suis le commencement et la fin. Il n'y a rien à venir qui n'ait pas été et qui ne soit pas, considérez donc la création comme terminée, et vous et moi ne sommes que des sélectionneurs de ce qui est. Par sélectionneur, je veux dire que vous et moi avons le privilège, nous ne pouvons pas l'exercer, mais c'est notre privilège de choisir cet aspect de la réalité auquel nous répondrons, et en y répondant, nous le faisons exister pour nous-mêmes. Ne sachant pas que nous sommes si privilégiés, nous parcourons simplement le monde en reflétant les circonstances de la vie, sans réaliser que nous avons le pouvoir de créer ou de surpasser les circonstances de la vie. Analysons maintenant ce que j'entends personnellement par Seed Time. Si tout est fini et achevé, alors pourquoi la promesse qu'il y aura du temps de semis et de récolte aussi longtemps que la terre restera Maintenant, pour ceux qui sont ici ce matin, comme nous devrions vraiment le savoir, nous ne le prenons pas littéralement, notre temps de semence est ce moment dans le temps où vous et moi réagissons à quoi que ce soit dans ce monde. Cela peut être à un objet, cela peut être à un individu, cela peut-être un peu de nouvelles que nous avons entendues, mais le moment de la réaction, cette réponse émotionnelle, et notre attitude. Nos attitudes sont les moments de semence de la vie, et bien que nous ne nous souvenions peut-être pas du temps de la graine ou du moment de la réponse, la nature n'oublie jamais, et quand elle apparaît soudainement dans notre monde, cette soudaineté n'est que l'émergence d'une continuité cachée. Il a été continu à partir du moment de la réaction jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le monde. Son apparition dans le monde est la récolte, donc vous et moi pouvons récolter tout ce que nous désirons, mais nous devons d'abord avoir un temps de semence. Elle doit être précédée d'un moment de réponse ou d'une attitude. Combien de fois dites-vous, je l'ai abordé dans la mauvaise attitude, ou, il est dans la mauvaise attitude, ou, vous devez changer votre attitude si vous voulez continuer dans cette vie. Je l'ai dit, vous l'avez dit, peut-être nous l'avons nous dit, mais nous connaissons l'importance d'une bonne attitude. Nous savons ceci, que je peux changer d'attitude si les circonstances changent, c'est automatique. Nous savons que si quelque chose se produisait soudainement dans mon monde dont je n'étais pas conscient jusqu'à ce moment-là, moi, prenant conscience d'un changement de circonstance, produirait automatiquement en moi un changement d'attitude. Nous faisons tous cela, matin, midi et soir, mais ce n'est pas important, c'est un reflet de la vie. 99% du monde reflète la vie. Maintenant, puis-je consciemment, puis-je volontairement, puis-je délibérément produire en moi-même un changement d'attitude, un changement de ma propre discrétion, un changement que je distingue moi-même, et non un changement qui est déterminé par ou dépend de quelque manière que ce soit d'un stimulus d'un changement dans l'objet lui-même. Devez-vous changer avant que je change mon attitude envers vous? Nous savons que si vous changez, je changerai mon attitude envers vous, mais dois-je traverser la vie en reflétant simplement ces changements dans les objets, et ne puis-je pas délibérément déterminer le changement avant le changement dans l'objet Car si je le peux, je me dirige vers le contrôle complet de mon destin et je deviens le maître de mon destin si je peux adopter une attitude active et positive et ne pas dépendre des changements dans l'objet pour les changements en moi-même. Si je peux le faire, je suis vraiment, Sinon un maître complet, je deviens de plus en plus en contrôle des circonstances de la vie, mais 99% du monde attend que les choses se passent à l'extérieur et ensuite elles réfléchissent, ce n'est pas du tout un accomplissement. Si nous voulons nous éveiller et devenir de véritables sélectionneurs de la beauté de ce jardin que Dieu nous a donné afin que nous puissions distinguer cet aspect particulier auquel nous répondrons, alors nous le ferons en changeant délibérément notre attitude envers la vie elle-même. Il y a une petite fable qui nous est donnée pour nous montrer comment c'est fait. Si vous étudiez attentivement la fable, vous verrez l'importance de l'imagination. La fable est la fable du renard et des raisins. Vous le savez tous. Quand il n'a pas réussi à obtenir les raisins, il s'est persuadé que les raisins étaient aigres, et en imaginant que les raisins étaient aigres, il a évoqué en lui-même un changement d'attitude. Il ne se sentait plus pour les raisins comme il le ressentait auparavant. Maintenant, c'est une petite fable sur un ton négatif ou un ton tragique. Vous et moi prenons la même histoire, mais maintenant nous la mettons sur un ton positif. Nous contemplons notre rêve ambitieux, notre noble conception de la vie. Il peut sembler que nous n'avons pas les talents pour le réaliser, au lieu de dire ce que le renard a fait, que la chose nous dépasse et qu'elle est donc aigre de toute façon nous pouvons prendre la même technique et nous demander ce que ce serait si nous l'avions réalisé. À quoi ressemblerait le sentiment si nous, et nous l'appelons, si je pouvais contempler ce que serait le sentiment si j'étais l'homme que je veux être, si vous étiez la personne que vous voulez être, et me réjouir de cet état comme si c'était vrai, je produis en moi cette réponse émotionnelle nécessaire pour le temps de la semence. Je ne verrai peut-être pas une récolte immédiate Peut-être que la chose que je donne maintenant sous forme de semis est un chêne, ce n'est pas un petit champignon qui pousserait du jour au lendemain. Peut-être que mon rêve prendrait un intervalle de temps un peu plus long entre la plantation et la récolte, mais si je sais que toutes ces choses sont cohérentes, voyez vos champs. Le sésamum était sésamum, le maïs était du maïs. Le silence et les ténèbres le savaient. Ainsi est né le destin d'un homme, donc, si ce moment de réponse est la plantation réelle de la graine, et si c'était du maïs, ce doit être du maïs quand il apparaît au moment de la récolte, alors je peux choisir la nature des choses que je veux rencontrer dans mon monde. Je peux prendre non seulement Neville comme un homme, je peux prendre la demande d'abord de mon cercle, de mon cercle intime, en tant que père de famille, les désirs de ma femme pour son enfant, pour son mari, pour elle-même, le désir de l'enfant pour lui-même, et aller au-delà de mon petit cercle en tant que père de famille dans le cercle des amitiés. Aller au-delà de cela dans mes connaissances, aller au-delà de cela dans de parfaits étrangers, des états impersonnels, mais si je sais que la loi est bonne, peu importe quand je l'applique, si je le fais inconsciemment ou consciemment, vous obtenez des résultats malgré tout, et les résultats sont en harmonie avec la plantation, avec le temps de semences réel. Maintenant, ce qui est maintenant notre temps de semence aujourd'hui. Il y a peut-être 2000 demandes bizarres ici, nous avons 2000 demandes différentes, multipliées par un grand nombre parce que nous avons des demandes pour d'autres, mais vous pouvez prendre, aujourd'hui, alors que vous êtes assis ici et que vous pouvez réellement contempler ce que ce serait. Supposons que ce soit vrai. Supposons que je puisse maintenant me tourner vers un ami et me réjouir avec lui à cause de sa bonne fortune et mener une conversation mentale avec lui en partant du principe qu'il ou elle a déjà réalisé le rêve. Maintenant, comme je le fais dans mon imagination, j'installe en moi une certaine attitude changée à l'égard de cet individu. Je produis en moi une certaine réponse positive, délibérée, émotionnelle, et le moment même où je le fais, c'est le temps de la semence. Je rencontrerai cet individu demain, la semaine prochaine ou le mois prochain et il témoignera de ce que je plante maintenant. Il ignore peut-être totalement que je l'ai planté dans ce jardin. Je ne cherche pas ses éloges, je ne cherche pas le crédit, je cherche des résultats. Si je vois l'homme devenir l'incarnation du succès que je sais qu'il désire et que je désire pour lui, c'est assez louange, c'est assez de paiement. Quel autre paiement désirerait-on que les résultats car tout est un cadeau. Pourquoi devrais-je recevoir plus Mon Père m'a donné le jardin, le tout est en pleine floraison et m'a donné le choix, le plus grand cadeau de tous, la liberté complète de choisir la nature du fruit que je récolterai dans mon monde, mais je ne peux pas simplement faire irruption dans le jardin et commencer à cueillir des fruits, il doit y avoir un temps de semence, mais je dois toujours garder à l'esprit que je récolterai cela sur quoi je n'ai donné aucun travail. Je ne travaille pas pour qu'il en soit ainsi, je le plante simplement, car dans ce moment de réponse est contenu tous les plans, toute l'énergie nécessaire pour déployer ce plan en un fait objectif parfait et merveilleux que je récolterai ensuite en prenant conscience de lui comme une réalité extérieure, mais je ne travaille pas pour le faire ainsi, je dois simplement savoir qu'il en est ainsi. C'est donc notre privilège, c'est notre choix. Si vous le croyez N'êtes-vous pas étonné du genre de choses que vous avez plantées, du genre de temps de semences que dans notre ignorance, dans notre sommeil, nous avons permis de disperser dans notre monde Vous voyez que certains diront, mais pourquoi Dieu le permet-il Vous ne pouvez pas concevoir un Dieu infini qui ne soit pas infini à tous égards. Si j'étais incapable, en fait incapable d'assumer, disons, un état désagréable, je ne pourrais pas être le Fils de mon Père parce que mon Père est infini, et s'il était réellement incapable d'assumer un état, alors il ne serait pas Dieu. Tout est en moi, mais tout. Vous ne pouvez pas concevoir quelque chose que je ne contiens pas, la chose la plus horrible au monde n'était pas pour que je ne puisse pas être infini, et, par conséquent, pas le Fils de mon Père infini. Dieu est donc infini et nous a tout donné. Mais il nous a donné la liberté de choix afin que nous puissions devenir sélectifs, discriminants et faire ressortir tout ce qui est beau de ce jardin. Si je prenais le piano, les 88 notes du piano, si je pouvais extraire de ce clavier de piano chaque discorde, je n'aurais pas de clavier de piano. Si je pouvais frapper une discorde et parce qu'elle m'effraie ou me dérange, la chose me rappe sur les nerfs. Si je pouvais maintenant extraire les notes qui produisent la discorde et ensuite continuer à extraire les notes qui produisent la discorde, j'enlèverais les 88 notes, il n'y aurait plus de notes sur lesquelles je pourrais jouer l'harmonie de demain. Mais laissez-moi laisser les notes et apprendre l'art de jouer du piano afin que je puisse, à partir des mêmes 88 notes, faire ressortir toutes les harmonies du monde. La même chose est vraie de l'homme. Au lieu de regarder quelqu'un et d'accepter comme définitive l'évidence des sens, il y a quelqu'un qui a fait sortir dans son propre monde, disons la maladie, il essaie de l'analyser de l'extérieur, quand ai-je contracté le bug, quand suis-je entré en contact étroit avec quelqu'un qui avait le bug et il m'emmène dans le laboratoire avec mon sang et essaie de le trouver là. Vous ne le trouverez jamais là, malgré toute la sagesse de l'homme. Vous ne le trouverez que dans la conscience de l'individu, qui, à un moment maintenant oublié depuis longtemps, à planter la chose qu'il est en train de récolter, et vous ne le trouverez pas du tout dans une analyse externe parce que les choses vues n'ont jamais été faites de choses qui apparaissent. Vous êtes averti maintes et maintes fois dans tous les livres de la Bible, mais surtout dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux, que, les choses vues n'étaient pas faites de choses qui apparaissent, mais aucun homme ne le croit. Il insiste pour le trouver dans les choses vues, alors il extrait mon sang, il extrait un petit morceau de ma peau, et il commence à faire une analyse de cela, et il me dira oui, il l'a trouvé. C'est dans mon sang. Je ne nie pas qu'il l'a trouvé dans mon sang, mais pourquoi est-ce dans mon sang C'est dans mon sang ou dans mon corps, ou dans mon monde parce qu'à un moment donné, j'ai exercé le droit en tant qu'enfant libre de Dieu, j'ai distingué un état désagréable par rapport à un autre. Il n'est pas nécessaire que ce soit pour moi, ce pouvait être un autre, où je me réjouissais de la blessure d'un autre, ou ma réaction émotionnelle aux nouvelles que j'ai entendues était « bonne », alors je l'ai mise en mouvement, mais quand c'est arrivé dans mon monde, je ne pensais pas que c'était si bon, mais c'était ma récolte, et toutes ces choses sont la moisson des choses que vous et moi avons plantées, car toutes choses sont vraies pour la forme. Ne soyez pas surpris de la soudaineté dans notre monde, quelqu'un est malade, ce n'est que soudain parce que nous avons oublié, et la mémoire de l'homme est très, très courte. Vous connaissez ce charmant petit poème de Georges Meredith, Forgetful et la Terre Verte, Seuls les dieux se souviennent éternellement, ils frappent impitoyablement, et toujours comme pour semblables. Par leurs grands souvenirs, les dieux sont connus. Si l'homme pouvait seulement se souvenir de ces moments de semis, il ne serait jamais surpris lorsque la récolte apparaîtrait dans son monde. Mais parce qu'il n'a aucun souvenir de ce moment dans le temps où il a laissé tomber cette graine, qui est simplement sa réponse émotionnelle à quelque chose qu'il a contemplé, quelque chose qu'il a entendu, quelque chose qu'il a observé, à ce moment-là la chose a été faite, il n'a pas eu à travailler pour l'amener à la récolte, il l'a simplement rencontré comme quelque chose de déjà adulte, alors il récolte maintenant ce à quoi il n'a donné aucun travail, en dehors du choix. Il l'a choisi par son attitude par sa réaction. Maintenant, suis-je responsable des autres dans mon monde Je le suis certainement. Quand je prends mon petit esprit, ma petite imagination et que je pense parce que c'est le mien, mon père me l'a donné, que je peux simplement en abuser, cela ne va pas blesser quelqu'un d'autre. Je vous dis que vous devez utiliser plus de contrôle pour la simple raison que je suis enraciné en vous et que vous êtes enraciné en chacun et que nous sommes tous enracinés en Dieu. Il n'y a pas d'être détaché, séparé dans le royaume de mon père. Nous ne faisons qu'un. Je suis entièrement responsable de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de mon imagination. Vous souvenez-vous d'avoir vu à la télévision une version dramatisée du naufrage du Titanic Vous en souvenez-vous Avez-vous lu le livre Une nuit inoubliable Eh bien, le livre lui-même est de Walter Lord. Mais 14 ans avant la récolte réelle ou cet événement effrayant du naufrage du Titanic, un homme en Angleterre a écrit un livre. Il a conçu ce fabuleux paquebot de l'Atlantique et là, il l'a construit comme le Titanic, seul le Titanic n'a pas été construit pendant 14 ans, mais lui, dans son imagination, a conçu le paquebot de 800 pieds. Il était triple hélice, il transportait 3000 passagers, il transportait peu de canaux de sauvetage parce qu'il était insubmersible, elle pouvait faire 24 nœuds, puis, une nuit, il la remplit à rabord de gens riches et complaisants, et par une froide nuit d'hiver, il la coula sur un iceberg dans l'Atlantique. Quatorze ans plus tard, la White Star Line construit un navire. Il mesure 800 pieds, il est à triple vie, il peut faire 24 nœuds, il peut transporter 3000 passagers, il n'a pas assez de canaux de sauvetage pour les passagers mais il est aussi étiqueté insubmersible. Elle est remplie à pleine capacité de riches, sinon complaisants, mais de riches, parce que sa liste de passagers valait à cette époque, quand le dollar était de 100 250 millions de dollars valait la liste des passagers. Aujourd'hui, ce serait un milliard de dollars. Toute la richesse de l'Europe et la richesse de ce pays ont navigué lors de ce voyage inaugural au départ de Southampton. Cinq nuits en mer dans ce merveilleux navire glorieux et il a coulé par une froide nuit d'avril sur un iceberg. Maintenant, cet homme a écrit un livre, soit pour obtenir quelque chose de sa poitrine parce qu'il n'aimait pas les riches et les complaisants, soit il pensait que cela pourrait se vendre, soit il pensait que c'était le moyen de lui rapporter un dollar en tant qu'écrivain. Mais, quel que soit le motif derrière son livre que, soit dit en passant, il a appelé « Futility » pour montrer la futilité totale de la richesse accumulée, mais le navire identique a été construit 14 ans plus tard et portait le même genre de liste de passagers et a coulé de la même manière que le navire fictif. Y a-t-il de la fiction Il n'y a pas de fiction. Le monde de demain est la fiction d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui était la fiction d'antan, les rêves des hommes d'antan. Ne serait-ce pas merveilleux si je pouvais parler avec quelqu'un de l'autre côté de l'espace et simplement utiliser un fil. Et je ne pouvais pas voir celui-là, ce serait à un kilomètre au-delà de la portée de ma voix, puis peut-être cinq miles et peut-être mille miles, des rêves fantastiques, puis ils se sont réalisés. Quand ils se sont réalisés, supposons que je puisse le faire sans le moyen d'un fil. Et c'est devenu réalité, supposons maintenant que je puisse le faire non seulement dans un sens audio, mais dans un sens vidéo. Supposons que je puisse être vu. Et cela s'est réalisé, mais quand ils ont été conçus, ils étaient tous fictifs, tous irréels. Il n'y a rien d'irréel, parce que Dieu est infini, et Dieu a achevé la création. Vous ne pouvez pas concevoir quelque chose que votre Père n'a pas seulement fait et conçu, mais qui est élaboré en détail, dans toutes ses ramifications. Vous et moi ne faisons que prendre conscience de l'augmentation des portions de ce qui est déjà. Nous ne faisons rien, nous découvrons le monde merveilleux de Dieu. Mais maintenant, dans cette église, du moins ici, cela devrait être fait, car c'est une église de l'esprit, c'est la science de l'esprit, où il y a une science à planter et vous le faites d'une certaine manière scientifique. Vous ne marchez pas dans la rue et ne réfléchissez pas, lisez les journaux et réfléchissez, vous sortez une personne plus positive que les gens qui se rassemblent dans des zones similaires, pour la simple raison qu'ils vont juste pour écouter un service et se faire dire à quel point le monde est mauvais. Vous ne venez pas ici pour qu'on vous dise à quel point le monde est mauvais, car si vous croyez qu'il est mauvais, il y a quelque chose que vous devez faire à ce sujet parce que vous avez planté le monde. Vous avez votre temps de semence. Alors ici, les gens se rassemblent pour qu'on leur dise comment faire fonctionner ce merveilleux don que le Père leur a donné. Il y a cet esprit et cette imagination merveilleux. On vous dit donc de sortir et d'être sélectif dans votre sélection, distinguer cet aspect de la réalité auquel vous voulez répondre, le succès, la santé, la dignité, la noblesse, quelque chose de merveilleux que vous contribuez au bien du monde. En marchant, vous contribuez à la société, vous contribuez à la communauté dans laquelle vous vivez, pas nécessairement en donnant de l'argent, mais vous contribuez par votre merveilleux temps de semence. Si, dans votre communauté, vous voyez le besoin d'une église, vous voyez le besoin d'une école merveilleuse, vous n'attendez pas que les gens se réunissent, vous contemplez en fait, dans votre esprit, la joie qui est la vôtre à cause de la merveilleuse école ici pour les enfants, une église merveilleuse ici pour élever l'homme spirituellement et vous vous demandez ce que ce serait si c'était vrai, vous ressentez le frisson d'en être témoin à l'intérieur. C'est le temps des semences. Ensuite, d'une manière que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas besoin de travailler pour produire, vous rencontrerez cette école, cette église et ces belles choses dans votre communauté. Donc, vous plantez la graine et laissez les autres, qui pensent qu'ils sont en train de la faire naître, les laisser le penser. Vous parcourez ce monde en plantant le bien, c'est pourquoi vous êtes ici. Nous sommes réunis ici le dimanche matin pour découvrir de plus en plus ce merveilleux dont que Dieu nous a fait, afin que nous puissions distinguer toutes les belles choses du monde et les faire naître dans notre monde. Ce matin, vous ne vous prenez pas seulement vous-même, commencez par vous-même, puis vous vous tournez vers un ami dans votre esprit, et vous le félicitez pour sa bonne fortune, félicitez-le pour son expansion dans son monde, et ressentez réellement le frisson d'un tel contact à ce moment de réponse qui était un changement d'attitude à l'égard de cet ami, à ce moment où vous avez planté. Maintenant, d'une manière que vous ne savez pas et que vous n'avez pas besoin de savoir, cette graine va passer par son passage naturel caché normal et apparaître comme une réalité dans votre monde. Alors vous connaîtrez le pouvoir latent en vous et vous cesserez de refléter la vie et vous deviendrez ce que j'appelle un vrai créateur dans le sens où, je veux dire créateur, que vous créez en sélectionnant des choses sages, sages et belles dans ce monde et en leur donnant une expression dans ce monde qui est le nôtre. C'est ce que j'entends par semis et récolte, l'importance de la bonne attitude, et vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'attendre que les circonstances changent, vous n'avez pas besoin d'attendre le stimulus d'un changement dans l'objet pour produire en vous le changement d'attitude. Dans votre bureau, le patron agit-il de manière impolie envers vous Eh bien, qu'est-ce que ce serait s'il voyait maintenant en moi la dame, la personne serviable que je suis vraiment, ou que je veux être Supposons qu'il voit en moi quelqu'un qu'il pourrait louer pour mon travail et m'élever dans le monde salarial, me donner une augmentation de salaire à cause de mon effort supplémentaire, Supposons qu'il puisse voir cela en moi, Eh bien, contemplez le patron voyant cela en vous comme s'il le voyait et vous récompensez avec une augmentation. Ce moment est le moment de la plantation. Il ne viendra peut-être pas ce soir, il ne viendra peut-être même pas cette semaine dans le chèque de paix, mais il viendra. Vous continuez simplement à planter les belles choses, mais si tous les jours, lorsque vous quittez le bureau, vous dites « quel qu'un flint ?» et que vous rentrez chez vous et que vous discutez de lui avec votre mère, votre mari ou quelqu'un d'autre, et qu'il sympathise parce qu'il vous croit vraiment, car il joue la même approche réfléchie et négative de la vie, mais si, en rentrant chez vous ou en rentrant chez vous, vous marchez dans l'attitude qu'il l'avait fait, il avait augmenté. Vos revenus, il avait loué votre travail, et jour après jour, malgré d'autres choses contraires, vous persistez, savez-vous qu'il le fera vous produirez en lui le changement de cœur parce que vous l'avez d'abord produit en vous-même, et il verra en vous des qualités qu'il ne peut pas voir maintenant, et alors tout votre vaste monde commence à s'épanouir, vous le faites dans tous les sens du terme. Vous connaissez quelqu'un qui est seul, quelqu'un qui devrait vraiment être marié heureux dans ce monde. Qu'est-ce que ce serait si vous étiez informé, pas nécessairement par l'individu, mais par un tiers de la bonne nouvelle concernant Jean concernant Marie ou quelqu'un d'autre, quelqu'un désireux d'une belle maison et d'une maison gracieuse. Qu'est-ce que ce serait Ne soyez pas envieux. Essayez de vous réjouir. Ressentez la joie qui est la leur, et ce moment est le temps de la semence pour eux. Ils le récolteront, et c'est l'occasion pour nous de parcourir le monde en plantant et en plantant judicieusement. Malheureusement, Trop d'entre nous dans les mouvements d'église, je ne pense pas que vous le trouverez dans cette église, mais trop d'entre nous dans les mouvements d'église ont une attitude très sérieuse envers la vie. Et, bien sûr, l'attitude de base est l'attitude envers la vie, pas nécessairement l'attitude individuelle envers un objet ou envers un individu, mais l'attitude elle-même que l'individu adopte à travers la vie, envers la vie, et ils en ont une très sérieuse. Eh bien… Orage a dit très sagement et avec beaucoup d'humour que l'attitude sérieuse est la suivante, il croit vraiment que Dieu a une énorme lutte contre les chances. Impuissante, et il a dit que cela produit chez l'individu l'émotion d'aider le pauvre père. Ils vont aider le pauvre père qui a créé le monde et l'a donné à ses enfants. Maintenant, il a soulevé un autre point intéressant de l'attitude scientifique envers la vie. Ayant découvert la petite molécule ou le petit atome et la construction merveilleuse, c'est-à-dire théoriquement, ayant découvert cette merveilleuse construction ordonnée des briques qui composent le monde, leur attitude est d'une insignifiance ordonnée parce qu'ils croient que le monde s'éteint progressivement, donc peu importe à quel point il est ordonné, s'ils croient vraiment que le Soleil finira par s'éteindre et que la Terre consommera toutes ses ressources, quelle autre attitude pourraient-ils adopter que de s'habiller tous sans nulle part où aller, parce que si finalement tout cela ne va être rien de toute façon, peu importe à quel point c'est ordonné aujourd'hui, cela ne pourrait être qu'une insignifiance ordonnée, mais je vous le dis, en tant que personne qui a vu au-delà du voile, il n'y a pas de fin. La vie est éternelle et éternelle et éternelle, et pour toujours vous montez ce pèlerinage éternel révélant les gloires infinies de votre Père. Alors sortez sagement aujourd'hui, Sortez déterminé à devenir plus sélectif, plus discret dans votre choix d'idées que vous allez divertir et distinguer l'idée qui bénirait un individu et produirait en vous la réponse émotionnelle dont vous avez été témoin dans cet état dans son monde, et sachez qu'à ce moment de réponse, vous avez planté pour cet individu, il est enraciné en vous, il n'y a rien de tel qu'il ne sera pas trouvé dans votre monde car il est enraciné en vous. Tout le monde est enraciné en vous, donc vous ne les perdrez pas. Il est planté par rapport à cet être et cet être va le récolter, et vous connaîtrez la récolte quand elle apparaîtra dans son monde. Il suffit de planter et de laisser la récolte prendre soin d'elle-même. Maintenant, mon temps de parole est écoulé.